Chers traders et investisseurs Jeudi 11 juin, bonjour Alors je vous l'avais dit Je vous avais prévenu Douche froide hier de la Fed Hier soir Et le sud est de nouveau Le seul objectif des investisseurs et des traders Et pas qu'un peu À l'heure à laquelle nous enregistrons Les marchés en tout début d'après-midi Perdent plus de 3% Donc Maintenant, c'est très simple, nous pourrions très bien retourner voir 11.800 euh, 11 dans un premier temps sur le DAX, puis 11.300. Mais rien n'est moins sûr. Personne n'en sait rien. Vous m'entendez Personne n'en sait rien. Personne n'est capable de dire où vont aller les marchés. Donc bien évidemment, pas de nouvelle position de swing trading. C'est beaucoup trop dangereux, autant aller au casino c'est plus sympathique, il y a de la musique, et ça fait du bruit. En tout état de cause, nous serions extrêmement surpris que la reprise dont tout le monde parle sur toutes les ondes soit en V, mais la macroéconomie n'est pas notre métier, donc nous restons très prudents face à cela. Mais normalement, ça ne devrait pas arriver. Dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin... De nouveau un strike avec 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 5 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.